Ah, C'est pas si facile que ça des jours. Les parents là, ils sont comme ils sont toujours. Après les discours d'hier, moi, je ne sais pas trop de. Pourquoi tu es sorti? Ah, mal, même, où oh, tu me vois, il s'est fatigué de rester à la maison. Tous les jours, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Il y a m'inviter une soirée de ouf, où oh, tu me vois, là, je veux partir, même. Mais le problème, c'est, à fait des virus corona, là, je ne sais pas s'ils vont dire oui. hein. Mais tu sais ce qu'on dit, hein? Dieu fait des miracles. Tu okay. sais. Attends, il y a ce qu'elle fait. Non ne faut pas aller voir. La Chine est en état d'urgence en raison du nouveau coronavirus. Le gouvernement met en œuvre des mesures drastiques. Plusieurs millions d'habitants sont mis en quarantaine. En Europe, le nombre de contaminations ne cesse d'augmenter. Dans de nombreux pays, la vie publique est à l'arrêt. L'Italie ferme ses restaurants et ses boutiques et devient le premier pays d'Europe à être... Oh les news. Elle est, comment? elle est fâchée, elle est contente ou bien la news. Elle est neutre. Ah, si elle est neutre, c'est bon. Moi, ça m'arrange. Je dis, mais il fallait demander. Moi aussi, je veux sortir. Si elle te dit oui, là, tu viens me faire ça. Moi aussi, je vais demander. Ça. En fait, de demander permission, c'est plus stressant que bac. Tant y est pratiqué d'abord. Parce que ça, là, il hmm. n'y a pas les résultats négatifs. Tu sais, tu peux toujours dire à Léa que tu n'as plus envie de sortir. Tu ne peux pas m'énerver. Ce n'est pas drôle. Mmh. Maman, s'il te plaît, je veux sortir ce soir. Est-ce que tu peux dire oui Maman, il faut dire oui. C'est important. Oui, c'est important. Maman, s'il te plaît, est-ce que je peux sortir ce soir? Tu mmh. ne vas pas accepter. Si elle dit ça qu'on ne va pas accepter. Est-ce que je peux sortir ce soir? S'il te plaît. Mmh. S'il te plaît. Maman, s'il te plaît, est-ce que je peux sortir ce soir? Mmh. C'est trop cool. Mmh. Man, c'est répétition bien. Ce <rire> pas drôle. Hein? Pas drôle. <rire> What's that, grâce, Marie -Romel. Maro! Maman, j'arrive! Maman! Mmh. Mmh. Maman, je suis là. Je suis là. Je dis, je t'appelle là. Tu fais quoi dedans? tous les enfants, là, vous me connaissez très mal. Je dis très mal. Comme moi, j'avais ton âge, avant qu'on ne m'appelle, j'étais. Tu comprends, non? Tu comprends, non? De toute manière, j'ai déjà trop de problèmes avec le virus là. Ça me tétanise. Passe-moi mauvais dos. Donc moment, tu m'as appelé pour te donner le verre, là. Mais c'est devant toi. Et elle ose me répliquer dans ma maison. Tu répliques pourquoi? ne me tente pas, hein. ne me... me tente même pas. Tu dis, passe-moi le verre, donc tu répliques, tu répliques. Hey, à ton âge, est-ce que je réplique à mes parents? Non, même si c'est devant eux le problème. Hein? Même si c'est devant moi le problème. Ha! Tu veux quelque chose? Tu fais quoi encore ici? Je veux que tu me laisses sortir ce soir mmh, laisse moi sortir, je suis fatiguée de rester ici, je veux sortir Il n'y a pas de problème, et qui est Et c'est pour ça que tu trembles comme ça Non, ça ne me dérange même pas, tu vas dans ta chambre, tu t'habilles Tu fais tes petits chichis là, tu peux. vois Tu deviens à ce que tu veux hein? Tu te demandes le problème Marie-Romaine, Marie-Romaine, Marie-Romaine non, c'est comme si tes oreilles ne fonctionne même plus. Combien de fois je t'ai appelé Tu n'as même pas entendu. Manque d'attention, manque de vigilance. Tu es stationné comme une voiture en détresse. Qu'est-ce que tu veux Tu veux quelque chose En fait, euh, tu te rappelles de mon amie Léa mmh. Elle m'a invitée à une soirée ce soir. Mmh. Et Toute l'Europe euh, tente désespérément de freiner la propagation si du tu virus. Tu es d'accord avec ton accord, pas ton désaccord J'aimerais. Je suis le big challenge, pour ainsi dire, c'est que c'est. On, on, on court contre le temps, donc on veut aller très vite. C est... C est pas. Donne-moi à ton père, fais ce que tu veux. Je dis, oui, bon. Hum, hum. De toute manière. Ok, à bas je vais demander. Ok. Moi entre. Maro, on dit quoi? Qu'est-ce que tu veux? On dit rien. Papa, j'ai demandé la permission de sortir à maman. Mais elle m'a dit de venir te voir. Et si tu veux oui je te porte. Je te prends, je que tu dis oui. Si c'est possible. S'il te plaît. Tu m'entends? Je t'ai écouté. Je dis, hein, va demander à ta mère. Si ta mère dit oui. Alors, son oui, c'est mon oui. Si ta mère dit non, alors son non, c'est mon non. C'est ce qu'on dit une femme contente, c'est un foyer content. Ne me mets pas dans les problèmes. Ne me mets pas dans les problèmes. Papa, s'il te plaît, c'est juste lui. Sors hmm. Les enfants si vous me mettre dans des problèmes. Ah, oh, aujourd'hui, je suis fatigué. Maman, je demandais à papa, il m'a dit de te dire que si tu dis oui, il va dire oui parce que son oui, c'est ton oui, donc j'aimerais que tu me donnes ton accord et non ton désaccord, tu vois, pour que je puisse aller à la ce Marie Romaine. Marie Romaine, tu sais ce que je regarde sur la télé Un documentaire sur le virus Corona. Quand tu entends, tu entends le virus, Corona, et ça te dit rien. Donc, tu crois, tu veux te défier Dieu. Tu veux sortir, montrer à tout le monde que toi, tu n'as pas peur. Chacun à la maison, il te cache, il te cache, veut pas avoir le virus, mais toi, toi, tu te dis non, t'as les ailes, tu veux sortir. Hm, mmh, okay. Ah, faut pas t'inquiéter, ça c'est un petit problème. Je serai très prudente. Et tu oses me répliquer dans ma maison. Je dis, non, tu seras prudente, non? Tu peux être prudente dans un environnement incontrôlable, invariable. Tu ne sais pas que le démon, il est partout, il veut t'atteindre. Tu veux te tenter Dieu. Disons que toi, tu es prudent, mais l'IA n'est pas... Et elle te touche, tu as le virus. Moi, je fais comment? Non, non, moi, je fais comment? Je dis quoi à ma famille? Tu as pensé à moi? Tu as pensé à papa? Mais c'est normal. Hum? Parce que ton intelligence est trop limitée. C'est-à-dire que l'énergie, l'argent que je dépense sur toi, ça... C'est ça, non? Hein? Tu vois, tu ne penses pas, mais tu veux agir, tu veux agir, tu veux dis, sortir, tu veux sortir. Marie-Romaine, Matthieu 4, 7, dit quoi Matthieu 4, 7. Hein? Euh, Matthieu 4, 7, Matthieu 4, 7. Évidemment, tu ne lis pas ta Bible. Tu ne tenteras pour être le Seigneur ton Dieu. Je suis à un stade où je suis fatiguée de parler. J'ai fait ma vie. J'ai eu mes enfants. J'ai mon travail, j'ai mon argent, je suis mon dieu. Si tu veux, tu peux sortir, tu vas dehors, ok? Si tu veux, tu peux rester. Mais sache une seule chose: si tu quittes cette maison, tu ne rentreras plus jamais. Tu sais pourquoi? Parce que tu seras considéré comme un danger public. Le choix à toi. Et si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, merci beaucoup. N'oubliez pas de partager pour m'aider à arriver à 10 000 abonnés avant les vacances. Et je vais vous retrouver la prochaine fois. Ah hum, hum. Hum.